Pourquoi, pour réussir votre arrêt du tabac, vous devez absolument tirer un trait sur votre passé de fumeur Ah oui, cette bonne vieille cigarette qui vous a accompagné lors de vos soirées les plus mémorables. Cette amie qui a toujours été présente lorsque vous en aviez besoin. Cette confidente qui vous a aidé à faire passer vos plus grands chagrins d'amour. Et surtout, cette tueuse qui vous bouffe le corps à petit feu. Pour réussir votre sevrage, vous n'avez pas le choix, vous allez devoir tirer un trait sur votre passé de fumeur. Car si vous arrêtez avec des regrets, en ayant dans un coin de la tête l'idée que la cigarette c'est cool et que cela va vous manquer, alors inévitablement vous allez auto-saboter votre arrêt. Si la cigarette est encore associée pour vous à du plaisir, alors il serait normal et tout à fait humain que vous ayez un jour l'envie d'y retoucher. Alors que si vous faites un travail sur vous pour comprendre que mettre l'équivalent d'un pot d'échappement dans votre bouche 15 ou 20 fois par jour n'a rien d'un plaisir, alors vous allez pouvoir sereinement arrêter de fumer et vous ne serez jamais tenté d'y retoucher. Car si on peut regretter un plaisir, on ne peut pas en revanche regretter ce que l'on déteste. Transformer la croyance que fumer est un plaisir en la croyance que fumer est une activité asservissante et horrible est une des remises en question obligatoires que vous allez devoir faire pour réussir votre sevrage. Et transformer cette croyance est un des points que l'on aborde évidemment dans mon programme de sevrage tabagique en ligne, taba Libération. si vous voulez en savoir plus, le lien est dans ma bio.